Mais ça répare ici, non, dun cul Bah Oh non, j'ai failli avoir l'animation. Qu'est-ce que... Bon, trois blessés, c'est rentable. Ah, c'est rentable, c'est rentable. Oh, ok. La nuit tombe. Attire ce lieu. Et les villageois s'endorment et les loups-garous ouvrent les yeux. Qu'ils désignent l'un des villageois, celui-ci sera... Dévoré. Je crois que je te vois pas. <rire> C'est horrible. C'est horrible. Oh. horrible. Ta hein. ta. da quelqu'un là. J'entends des plaintes. J'entends des plaintes. Hein. Ok. Mais je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Je <rire> ah, c'est marrant, c'est rigolo C'est rigolo Ah, l'agent sceptique Ça, c'est moche Ça, c'est moche. Voilà, oula, il t'angle à moins de Morito, s'il vous plaît, dans le, dans le survivant. Non. Ça t'engouille, hein? Oh. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit tout, en fait. On voit tout. Les villageois ouvrent les yeux. Ah là là Qu Qu'est-ce ça que ressemble Ok. Viens dans la cabane Oh mon dieu, mais c'est horrible Les gars, c'est horrible, c'est horrible Vous avez vu les moves Vous avez vu les moves C'est horrible tu peux pré-shot. Ah. Tu peux pré-shot des moves, en fait. Hein. Et les, les gémissements. Ce sont des gémissements au même titre que ce que tu entends chez les survivants. Mais même toi, en fait, c'est un peu trompeur. Il semble que là, il y avait réparation. C'est intéressant, hein Tu vois les survivants cachés Je vois... Alors, les survivants cachés dans le placard, je les vois pas. J'ai pas l'impression. Mais j'entends tout l'environnement. J'entends tout l'environnement. Et ça c'est hyper intéressant. Par exemple j'entends le moteur qui se répare ici. Ok, et là s'il si va, ça sent les dards là. Non, n'a pas, ok. On va casser ça ici. Parce qu'on sait qu'il y en a ici. Très très intéressant. Alors est-ce qu'on peut se cacher dans une placard Est-ce que c'est pas du, euh, du camp Alors ça va être sale ce que je vais faire. Très bien, ça va, être, ça va être ça ce que je vais faire. Ah Ah Est-ce que je peux avoir moi chargé fouiller Non, je, je ne peux juste pas aller dans la cave, très bien. Je peux juste pas me TP ici. Est-ce que là je peux moi fouiller oh, Attends, quoi Quoi Mais c'est horrible! Alors là, c'est de la camp. Euh... On n'est pas loin de du potentiel de camp donné. Hein. Franchement, on n'est pas loin de... de du permissif. On n'est pas loin d'autoriser ça. Hein. Ouais, ouais j'avoue que le tueur, je le trouve extraordinaire. Mais tu vois, dans le casier, tu... Enfin, enfin voilà quoi, tu l'autorises, tu, tu, tu autorises. autorises le truc, en fait. Eh, yeah, c'est toujours mon premier, tu vois <rire> C'est toujours mon premier euh... Ça va oh Et eh ben non Incroyable, incroyable Magnifique Magnifique Alors celle-là mon gars. Alors celle-là. Elle est incroyable. Autant je, je suis pas fan du potentiel camp Autant le move, je trouve... Euh, je trouve que c'est une dinguerie. A bientôt. Oh, l'apparition L'apparition, l'apparition. Ah, je t'ai vu, en fait. Allez. l'aide. Il y a de bons moves, hein, de bon move, hein. Ah Pas mal. Pas mal, pas mal. Déjà, première effet qui se coule. Et, je... Et voilà. Coucou. Ah. C'est violent. C'est violent. Non, pas la palette. J'ai vu qu'il 15 balles hein. Ok. Là ce que je peux faire c'est me TP ici. Juste pour savoir s'il si y a quelqu'un. ...par exemple, tu vois Ok... C'est vrai On sait qu'ils sont là. sait qu'il y a quelqu'un là. C'est qui est là oh, OK. Et on sait que le deuxième est pas loin. Donc on va donner notre coup. <rire> Ça, c'était osé. Ce que, là... J'ai entendu, c'était giga osé. Ça, c'était super osé. Hein. Là, c'est fermé. Très bien, là, je vais poser ici. Je peux pas aller ici, à part si je fais ça. Non. Non, je peux pas. Carrément, c'est carrément fermé, ok. Très bien. 25%. Déplacement. Là, je peux pas aller là, je peux aller là. en face ici elle a lâché dispositif de l'homme mort c'est hyper badass avec tu flics direct tu lâches directement ton euh, tu lâches directement le, le, le moteur tu le lâches Et comme tu le lâches... Ouais, elle est partie par là. Je t'ai vu faire ça, petit coquin. Je t'ai vu. <rire> Bordoy. Ouais, hein. Ah, c'est marrant, tu peux jouer avec les placards... Euh, avec la diversion. Là, elle a lâché. Et en lâchant directement... Ce qui s'est passé, c'est que... Dispositif de la mort a bloqué le... Bah ouais Trahison Voilà, on sait qu'il y en a un autre ici. Tentative de sève, flashlight. Personne de peu de foie. Ok. Je vais donner un petit coup pour euh, éruption. Pour engendre éruption. Ouais, c'est quand même. Ah oh, il y a vitesse. Il y a la vitesse qui a été hyper badass là. DELARD! Non Ok. On sait qu'il y a lui On sait que l'autre va essayer de la relever Vu qu'elle est restée pas mal couchée Donc maintenant Donc je peux peut-être la récupérer tout de suite Ok Laura des Golines, Snack moi, snack moi, bienvenue sur la chaîne Ok, je pose ça ici Et je pars là Elle va lâcher, elle va lâcher. Donc. Ok. Oh, je l'ai pas vu celui-là. Je l'ai vu arriver celui-là. Non, faut que j'aille dans ce sens-là, comme celle par part en slow-volt. Ok, très bien. Non, elle a peut-être fait un move pour aller directement dans un placard assez vite. C'est ce que j'aurais fait peut-être à sa place. Oh Il a essayé le de front Il a essayé le de front Ah, ça me fait, mais, mourir derrière. Ouais. Ça me fait mourir parce qu'on est dans de la bataille de, de placard en fait. Et là, je le vois. Comment il savait que j'étais là Comment il savait hmm. Ah, plus placard là. Hein. T'es peut un des dards, plus de placards, plus de palette. Oh, ok. Très intéressant, on est vraiment dans de la bagarre de placard en fait. Et quand t'as un groupe qui est coordonné, qui, qui gère le truc, y a moyen que ce soit hyper marrant. avec quelqu'un qui était là. Allez, en haut là. En haut. Ok, donc il est là-bas. Mais c'est pas là, c'est marrant ça. Allez recharge. Yeah, il là, il est Il a utilisé diversion en rouge et noir. Bah même tu sais. Ouais, là, peut-être. Bah alors Ok. L'autre a sauté. Ouais eh oui On l'a fait pas à moi Est-ce que survivants entendent l'orateur du tueur Quand ils se dépassent Ah excellente question Ce moment-là, mais tellement délicieux! Mais tellement délicieux! Les probabilités pour que je me TP au moment! Probabilité pour que ça arrive à ce moment-là. Ok. Je peux pas toucher. Oh Et Johnny On sait qu'il y en a juste là. La détection d'aura, elle est horrible. Elle est horrible. Disp... <rire> Mec <rire> Mec... C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. C'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Gilles sur Batman. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, comment c'est horrible? Et le président d'Ard de décerné cette année à Ace. Comme il était là... J'ai l'impression qu'on entend... ...c'est mouvant. Qu'il est pas loin. C'est horrible, c'est horrible. Oh le 3-6 du Xéla qui passe, qui passe, incroyable, incroyable. J'ai draft set. Gros à toi 43 mois Ah Je peux passer par là Oh je suis coincé J'ai trop de tentacules pour passer par là Or oh, gg hein, si le Ace y trouve la trappe. Hein. Est-ce que j'entends la trappe en faisant tous les moves comme ça C'est une bonne question hein. On est de la brume. Je suis curieux aussi de savoir si la brume en question. C'est euh, de la brume qui a été posée par les survivants. Tu pouvais le ramasser. Oui je pouvais hein. Le TP est très fort, je suis d'accord avec ça. On entend des gémissements, c'est bien vu hein. On entend Non non, mais on entend en fait la trappe en se téléportant à travers. On entend. Arrête de bouger, arrête de bouger. Non. Arrête de bouger. après tout le, tout ce qu'il a subi. Hein.